je suis dans le sud de Tenerife. Alors dans cette vidéo je voudrais vous parler du débat qu'on voit souvent entre scalpeurs, day traders, swing traders. Alors vous vous posez peut-être la question qu'est-ce qu'il faut choisir Est-ce qu'il faut choisir plutôt le scalping, le day trading ou le swing trading En fait si vous adoptez d'abord une technique de scalping, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de trades gagnants puisque vous voyez si vous regardez les marchés que très souvent vous avez des amplitudes de trades des amplitudes de mouvements qui sont assez courtes mais ça ne va pas vous empêcher de pouvoir prendre également des mouvements qui vont faire 50, 100 points, 200 points, 300 points voire même pouvoir garder un trade en swing trading donc plusieurs jours. La majorité du temps vous avez intérêt à prendre des petits trades mais gardez toujours une possibilité de laisser partir le trade donc prendre deux ou trois positions en même temps et euh, bien sûr en sachant à quel moment il faut vous positionner, pour ça je vous conseille de suivre une bonne formation comme celle que je propose. Et à partir du moment où vous savez rentrer au meilleur moment, eh bien vous coupez par exemple une position après 10 points, puis après 30 points, et puis vous laissez, vous laissez courir la, la suite de la position, donc euh, jusque 100 points, 200 points, 300 points, peu importe, mais vous allez pouvoir euh, gagner beaucoup plus de cette manière-là que si vous vous focalisez sur le day trading, qui lui euh, ne va prendre que, que le day trader il ne va prendre que des trades de 100 points par exemple ou de 50 points, mais euh, ça vous limite euh, dans les amplitudes, dans les possibilités de gains, parce que certains jours le marché va rester dans un range qui va faire peut-être 20 points, 30 points pendant des heures. Et vous allez rater énormément de gains d'argent parce que vous laisserez passer des trades de 5 points, de 10 points, de 15 points. Donc c'est dommage alors que si vous connaissez la technique de scalping et eh bien vous rentrez toujours au bon moment et vous protégez rapidement vos positions et vous pouvez également faire du swing trading. Certains disent qu'un day trade c'est un scalp qui a raté. Alors bon c'est humoristique, mais euh, c'est un peu vrai parce que vous allez avoir énormément d'opportunités de faire des scalps tous les jours alors que des day trades ou des swing trades, ben, ce n'est pas tous les jours que vous allez pouvoir en faire des, des vraiment euh, qui, qui valent la peine. Donc c'est important de savoir euh, vous positionner toujours en scalping et puis de profiter de, des évolutions du marché qui peuvent faire des swing trading mais si vous voulez dormir serein, je peux vous le dire par expérience, vous avez intérêt à couper la majorité euh, de vos traites le soir ou ne laisser qu'une petite partie, euh, peut-être euh, une fraction de, de votre traite ouverte euh, pour le restant euh, de la nuit euh, et de la journée du lendemain parce que ce serait dommage de reperdre tout ce que vous avez gagné pendant la journée et parfois pendant la nuit il y a des mouvements importants, euh, vous ne pouvez pas être euh, tout le temps devant vos écrans, d'ailleurs il y a des marchés qui, qui sont fermés, vous ne pouvez pas trader euh, toujours la nuit, donc euh, il vaut mieux que vous coupiez vos positions le soir, donc euh, vous considérez comme un day trader euh, la majorité des temps, mais euh, être avant tout un scalper qui vous permettra de prendre donc, euh, des petits trades, vous allez peut-être prendre. Euh, euh, 10 trades de, de 10 points sur une journée, ça vous fait quand même 100 points. Tandis que si vous attendez de faire tous les jours un trade de 100 points, ben, il y a beaucoup de jours où vous ne les ferez pas. Donc c'est le conseil que je vous donne. bon Je vous dis, euh, moi je fais du, du trading depuis 12 ans donc j'ai bien analysé les marchés, j'ai euh, euh, subi pas mal de formations, je côtoie des, des traders euh, qui gagnent des millions tous les ans. Donc euh, je peux vous dire que par expérience, c'est un conseil qui vaut de l'or ce que je vous donne. Donc le résultat de toutes ces années de, de trading, de formation, d'expérience et eh bien vous le retrouvez dans mes formations. Donc vous avez sous la vidéo ma formation Scalping et Ishimoku qui est la formation que, que je vous recommande parce qu'elle vous permettra de faire à la fois des petits trades, donc des scalps et vous verrez grâce à l'indicateur Ishimoku les tendances qui se dessinent très bien grâce aux nuages de l'indicateur Ishimoku et vous saurez à quel moment le marché va s'épuiser donc où il sera le temps de couper votre position voire de ne laisser qu'une petite partie voire même euh, de prendre un trait dans l'autre sens. Donc grâce à ces formations, ben, moi comme euh, des centaines d'étudiants de, que j'ai depuis beaucoup d'années Arrive à faire des gains tous les jours, arrive à avoir de très bons résultats. J'ai souvent euh, des étudiants qui me disent très rapidement qu'ils ont bien compris, bien assimilé ma méthode et qui font entre 1 et 3% par jour euh, de gains de manière régulière. Donc si vous êtes intéressé à vous mettre au trading, à chercher une méthode efficace, et eh bien je vous invite donc à vous inscrire à ma formation Scalping plus Ishimoku. Donc vous avez un lien sous la vidéo, vous avez ici également un lien en haut de cette vidéo, et vous verrez, euh, j'ai travaillé pendant plusieurs années à mettre au point euh, cette méthode de trading et qui donne des résultats euh, fantastiques qui vous permettront de trader. Moi, je vous conseille en ce moment de trader le DAX le matin et le Dow Jones l'après-midi, et vous verrez que vous allez faire des journées fantastiques sans forcément être toute la journée devant vos écrans. <coughs> Pardon. Donc, Scalpeurs, des traders ou swing traders ce n'est pas euh, des castes différentes, ce ne sont pas des, des, des, des traders totalement différents. Il y a beaucoup de traders comme moi qui font des scalps mais de temps en temps on fait euh, 200-300 points de gains sur une journée. Si vous regardez mes vidéos précédentes vous verrez ça et il m'arrive de garder euh, un trade euh, overnight donc faire un swing c'est assez rare mais je le fais de temps en temps. Donc à partir du moment où vous savez faire du trading, eh bien, vous savez faire du day trading et vous savez faire du scalping, du day trading et du swing trading. Voilà j'espère que ce conseil vous sera utile, euh, mettez un pouce vers le haut si vous appréciez ma vidéo, partagez-la également ça me fera plaisir, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je pense que vous trouverez euh, sur mes chaînes pas mal de vidéos ainsi que les vidéos à venir. Qui vous inciteront à choisir cette méthode de scalping. Donc je vous conseille ma méthode scalping plus Ishimoku qui est le fruit quand même de 12 ans de trading et qui vous permettra de démarrer dans les meilleures conditions et avoir rapidement de très bons résultats. Voilà, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Au revoir